Bonjour à toi cher spectateurs, amateurs de cinéma et de musique et parlons du gros film du début d'année 2023. Euh, un long métrage offert par un grand auteur de cinéma, un auteur jeune également, un long métrage porté avec de grosses stars, avec un sujet tout de même... Assez dense, parlons donc de Babylone, réalisé par Damien Chazelle. Et l'histoire, je vais la faire très simple, Jack, Nelly et Manny rêvent tous les trois d'Hollywood. L'un de le changer, l'autre de l'intégrer, et le dernier d'en voir un tout petit peu les couleurs. Et c'est ainsi que dans l'Hollywoodland de 1927, ils vont débarquer, et ils vont chacun le marquer de manière plus ou moins forte, plus ou moins anecdotique, et plus ou moins flamboyante. Et pour en parler avec moi, eh bien, je pense si vous connaissez un petit peu le bonhomme, vous savez qu'il aime beaucoup Damien Chazel, Si vous connaissez le bonhomme, vous savez que c'est un zikos. Et si vous connaissez le bonhomme, ben, vous vous doutez que je ne pouvais pas parler de Babylone sans lui. Comment vas-tu, Guillaume ben, Ça va très bien, merci. Je suis content d'être là. Ben, tu sais bien que oui. moi aussi, je suis content que tu sois merci, là, chouette. <rire> bah ben, oui. Mais effectivement, oui, Damien Chazelle. Je pensais pas voir un film de lui cette année, tu vois. Oui, Plash, avant c'était quelques années. J'ai pu en reparler grâce à toi il n'y a pas longtemps. Ben oui. C'est parfait. C'est pour ça que j'ai pensé à toi, ben bien merci. évidemment. <rire> euh, oui, donc Babylone. Alors Babylone, contexte très simple. Euh, Damien Chazelle sort de tout de même euh, un long métrage qui a certes beaucoup marqué les esprits, mais qui a déçu les fans du réalisateur, First Man. Il sort d'une série qui est sortie sur Netflix et qui a déçu tout le monde, Viedi. Donc du coup son film était un peu attendu en demi-teinte. Certains se disaient "Ah, oh, c'est le retour de Damien Chazelle, ça va être trop bien", d'autres se demandaient si après sa série, ça allait toujours être aussi bien. Euh, et est arrivé euh, les premiers retours du box office américain qui, on va pas se mentir, sont un peu catastrophiques euh, et témoignaient certainement d'une potentielle mise en parallèle à la fois du sujet du film et du contexte dans lequel il est sorti puisque face à Avatar le long métrage s'est fait écraser et à, à l'heure actuelle à son compteur à peine 50 millions de dollars de recettes pour un film qui doit avoisiner les 150 voire 200 millions de dollars de budget. Euh, donc voilà, donc ce contexte placé, il débarque en France, euh, avec une presse dithyrambique, avec des spectateurs convaincus avant même d'avoir vu le film. Mais, cette idée-là en tête, c'est là que je me tourne vers toi Guillaume, qu'as-tu pensé de Babylone Bah écoute, euh, oh, le, le mot le plus, le plus logique, euh, surpris, <rire> je pense, euh, j ai, j ai, je l'ai vu euh, sans regarder la bande-annonce, euh, sans savoir de quoi ça parlait. Et j'avoue bah, on en est ressorti le cerveau un peu enfumé. Personnellement, dans le bon sens du terme, j'ai vraiment aimé pour le coup. Euh, j'ai vraiment retrouvé du Damien Chazelle euh, comme je l'aime. Donc, euh, assez conquis par ce film, ouais. Franchement, euh, je m'attendais pas à ça en fait. Mm. Pas du tout. Euh, je pensais que ça serait. Euh, même plus axé musique, tu vois. Même si on a une bonne partie, voilà, je me suis mis dans la tête Damien Chazelle, musique. Après voilà, on en est quand même bien servi. Mmh. mais tout ce côté-là, on en reparlera, mais vraiment, sur le cinéma, wow, ça fait une sacrée claque, je trouve. En tout cas, c'est mon re ressenti, là. J'ai encore du mal à m'en remettre, je pense. Mmh. <rire> je peux te comprendre. Euh, je dirais que c'est La La Lande en enfer mais littéralement en fait c'est à dire que vraiment autant il y a plein de gens qui trouvent des, des paraboles genre euh, le loup de Wall Street versus La La Land pour moi c'est juste La La Land qui aurait rencontré un, un, un nain avec un énorme godemiché qui <rire> s'amuserait à rebondir dessus et qui aspergerait l'audience en fait d'un espèce de liquide qui ressemblerait à du sperme pour moi c'est ça ouais, en fait ça, ouais. Babylone c'est vraiment ça parce qu'il y a, y a une ambiance il y a, y a un tout euh, c'est pas un film et alors là, je vais être catégorique là-dessus, hein, on en reparlera. Pour moi, c'est pas un film qui aime le cinéma. C'est un film qui nous montre les pires affres du cinéma, qui nous montre vraiment la face sombre de celui-ci. On va dire qu'il y a plein de films qui nous montrent un envers du décor souvent luxuriant. Mmh. Et en un sens, La La Land démontrait déjà les prémices un petit peu de ça. La La c'était pas un film qui nous parlait du show business de manière très luxuriante. C'était au contraire un film qui nous montrait ça d'un œil assez... Je dirais pas cynique, mais d'un oeil assez euh, triste, presque mélancolique, mmh. en nous montrant que c'est un endroit où les rêves sont souvent brisés et où le seul moyen de se raccrocher à ses rêves, c'est de ne jamais baisser les bras, même face à l'adversité. Mais au final, le message principal du film, c'était euh, « Peu importe ce qui va se passer, tu finiras toujours à moitié dans le caniveau à pas savoir quoi faire de tes dix doigts. » Ouais, c'est ça. Et Babylone, mmh. on est un peu sur le même genre. C'est-à-dire que littéralement, ça parle d'une période où le cinéma se cherchait encore, d'une période où bah, les technologies allaient tellement vite que d'un seul coup, le parlant est arrivé et a foutu la moitié de l'industrie au chômage. Mmh. Euh, donc c'est un film qui est assez macabre finalement dans son message, qui reste un divertissement extrêmement flamboyant et très intense. Mmh. C'est le mot que j'utiliserais, très intense. Mais pour moi, c'est un film extrêmement nihiliste sur le cinéma. Ouais, non, je suis d'accord. J'ai été mitigé justement sur ce que tu dis euh, vers le milieu du film. Je, je, je regardais les images, et justement, je me suis fait la réflexion de quoi il veut parler, euh, Damien Chazelle Est-ce qu'il veut faire une déclaration d'amour Est-ce qu'il veut euh, vraiment montrer la partie hardcore euh, qu'a pu être le cinéma Et ce qui peut être sûrement aujourd'hui euh, pour euh, certains acteurs ou producteurs, peu importe. Et j'ai... Plus le film avance, plus tu dis qu'il a vraiment envie de... T'as pas envie d'être acteur après ça. Ah, T'as pas envie de travailler dans le cinéma, comme ah, tu non. peux le dire. Non, non. <rire> euh, après, tu vois, j'ai je... été mitigé mais j'étais pas plus surpris que ça parce que, je, je vais encore en parler mais dans Whiplash c'est pareil, c'est la ouais. descente aux enfers d'un musicien qui se cherche et ça, ça c'est le cas de, de beaucoup euh, d'entre nous mais euh, c'est vrai que j'ai, je savais pas, alors voilà, il y a cette fameuse scène à la fin où tu te dis mais qu'est-ce que ça veut dire quoi Est-ce que c'est une déclaration Est-ce que Mais c'est vrai que comme tu peux le dire on peut en ressortir déprimé. Mais il a... moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il a bien jaugé avec le côté assez humoristique qui est euh, burlesque. Qui est, euh, ah bah oui, complètement. Qui glauque, limite. Très grand-guignolesque hein, dans, ouais. dans, dans certains aspects. Hein. Ah ouais, je... Et d'ailleurs, je... une partie de Damien Chazelle que je découvre, tu vois, euh, j'avais jamais autant rigolé devant un film euh, qu'il a pu faire. Donc euh, voilà, j'ai plutôt trouvé ça, tu vois. Enfin, vu que le film est long, c'est bien aussi de rigoler un peu. Ouais. Si il avait... n'y avait pas eu de blague, euh... Oh là là. Vu le côté macabre en plus quel film, ça a été très compliqué. Bonjour la fin de journée. Quoi. Oh oui <rire> euh, Je te propose qu'on rentre tout de suite dans le bain parce qu'on va avoir énormément de choses à évoquer au vu de l'ampleur qu'a qu le long métrage à développer une histoire et toute une ambiance. Donc on plongeons tout de suite dans le scénario donc écrit par Damien Chazelle seul. Il est important de, de remettre dans le contexte que c'est un film qui vient après un long métrage que Damien Chazelle n'avait pas écrit puisque First Man n'était pas écrit par Daniel Chazelle, il était écrit par Josh Singer. Donc il y a une envie aussi, je pense, de raconter quelque chose qui le touche plus. Et c'est intéressant justement de voir ce mix entre l'univers du cinéma et l'univers de la musique. Ouais. Même si on aura souvent tendance à dire que l'univers de la musique est beaucoup plus en second plan dans ce film que dans ses précédents où il était réellement au centre, il y a quand même cette idée que ici, la musique représente quelque chose de très important parce qu'il y a quasiment un band tout du long du film. Mm -hmm. et ça, on aura plus l'occasion d'en parler dans de la mise en scène. Ouais. Mais donc, on sent de la part de Damien Chazelle une envie en termes d'écriture de vouloir parler à la fois d'une époque supposée être glorieuse du cinéma et pleine d'opportunités et en même temps de vouloir nous plonger dans un envers du décor que peu de gens finalement ont eu l'occasion de voir mis en scène au sein du cinéma. Je veux dire cette période, 27-32, c'est entre 1927 et 1932 que se passe le film, cette période est finalement assez méconnue du grand public parce qu'on la connaît parce que si vous êtes un peu aficionados vous savez que dans cette période là il y a eu l'apparition du son et très peu de temps après du technicolore et de la couleur donc au cinéma mais donc du coup, c'est une période assez sombre et trouble pour une grande majorité des acteurs de cette période-là parce qu'il bah, y a eu une grosse transition. Il y en avait certains qui avaient un boulot qui était garanti, les caméramans, les techniciens, des mmh. choses comme ça, et d'autres qui d'un seul coup se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage parce que bah, bizarrement on découvrait que potentiellement certains acteurs avaient une voix de crotte ou ouais. certains acteurs ne savaient pas jouer avec des mots et que du coup le son c'était la mort d'entre eux. Ouais et voilà Donc c'est assez macabre finalement comme période, même si on aurait tendance à imaginer ça comme, bah comme l'affiche le sous-entendrait une période de fête. Finalement la fête, elle était là pour compenser le fait que beaucoup étaient en train de signer finalement leur démission et de pointer à Pôle emploi. Ouais c'est ça, la fête leur permettait de rester peut-être... Euh... Je ne sais pas, positif sur ce qui se passait peut-être. Ou d'oublier. Ouais, d'oublier, c'est ça. Bah, ouais. Parce que vu la dose d'alcool, euh, ouais, l'alcool fait oublier. <rire> Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette écriture Que ce soit les personnages, que ce soit leur avancée dans le récit, que ce soit leur... leur... tout simplement ce qui leur arrive, parce que c'est quand même un... un film très... Je ne saurais pas comment le décrire, mais j'allais dire très humain. Ouais. Moi, ce n'est pas finalement très humain. C'est euh, très contemplatif. Et, euh, et beaucoup dans l'allégorie sur euh, la descente aux enfers de ce que c'est que d'être un acteur lorsque l'on voit son boulot trop évoluer face à soi, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je me suis beaucoup mis à la place euh, de certains personnages parce que je fais du coup partie du monde, euh, voilà, du spectacle, musique. Et euh, il décrit euh, une, une bonne partie, euh, c'est bien réel en fait, ce qui se passe euh, sur, entre autres pour le musicien. Parce que voilà, pour Sid ouais. Pour C'est ouais. euh, ouais. assez. Et d'ailleurs tu l'as tu l'as souligné juste avant le, la partie musique n'est pas très mise en avant et même le Sid va le dire dans le film. Et Mani va lui poser cette question alors qu'est-ce que tu en penses de cette scène euh, qu'on est en train de tourner. Ta caméra est dans le mauvais. Oui c'est ça. <rire> là, ta op... caméra filme pas le bon truc. je, je C'est ça, ça qui lui dit mais c'est ouais, ouais. C'est vrai que ça c'est ça fait plaisir tu vois de, de voir ça. Mais bon, je m'attendais à Xavier Chazelle, c'était évident. Mais euh, les personnages, euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, Ils sont à la fois attachants et détestables. Oui, non mais oui. Oui, non mais t'as raison, oui. On a vraiment euh, Margot Robbie, tu vois. Euh, C'est pas euh, une actrice, tu vois, qui, euh, que, que, que j'aime énormément. Euh. Et là, j'ai trouvé qu'elle jouait super bien, franchement. Par contre elle est à la fois, ouais, elle a ce côté, de, je peux te faire un petit sourire et oh t'es belle, t'es un petit ange, mais t'as aussi envie de, de lui dire reste à ta place quoi, parce qu'elle est quand même très emmerdante. Oh ça tu peux le dire, mais c'est assez intelligemment fait parce que tu pointes du doigt euh, le personnage donc de Nelly, ouais. mais pour moi en fait il y a vraiment une très belle synthèse qui est faite par ces trois personnages, je rebondirai ensuite sur un point négatif, tu me diras ce que tu en penseras. Mm. Pour moi, ces trois personnages sont très intéressants parce qu'ils ont des parcours dramatiques et évolutifs très différents. Nelly est un personnage pour lequel on ne va pas avoir d'empathie. Mm. C'est une jeune femme qui est opportuniste, qui sait très bien qu'elle a du talent et qui en profite, qui certes inspire une certaine forme de fascination parce qu'on la voit arriver à rapidement grimper les échelons, mais on ne l'aime pas pour autant. Ouais. Mani, c'est un peu l'entre-deux. C'est le mec qui est en même temps opportuniste et en même temps on sent qu'il a besoin de se faire une place parce que s'il ne se fait pas de place maintenant, il s'en fera jamais. Mmh. Donc c'est le personnage qui je trouve est le plus intéressant. Et après on a Jack qui est pour moi le personnage le plus émouvant de tout ce film parce que Jack n'est jamais quelqu'un finalement de si opportuniste ou, ouais. ou abusif que ça. C'est au contraire quelqu'un qui sait qu'il peut profiter de ce système, qui sait qu'il va avancer très vite et qui a envie de rester à la page. Pour moi, il m'a beaucoup rappelé par pas mal d'aspects le personnage de Georges Valentin dans The Artist, je t'en parle un petit peu. Mmh. Mais dans le genre, vraiment, ce mec qui n'a pas l'air d'être pétri de mauvaises intentions, qui peut-être est un poil imbu de sa personne. On ne va pas se mentir, c'est quand même un personnage qui passe son temps à un peu se regarder nombril et à considérer que toute femme est acquise avec juste un sourire et un claquement de doigts. Mmh. Mais pour autant, c'est le personnage qui, je trouve, est le plus lucide par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Ouais. Et donc, par conséquent, moi, c'est le personnage que j'ai trouvé le plus attachant. C'est mmh. vraiment le personnage dans lequel je me suis le, le, le plus euh, retrouvé et où j'ai eu la sensation qu'en tant que spectateur, c'était lui vraiment qui pouvait me rattacher au récit. Ok. Ouais, je, je peux comprendre. Moi, je me suis plus attaché à Manny, tu vois. Ouais. Euh, un peu dans mon expérience parce que... En fait, euh, chaque personnage a un peu son... son... Le démarrage de carrière euh, est différent pour tous. On a Nelly où la carrière, mais elle décolle tout de suite. Elle fait une scène et c'est bon, elle, elle est révélée. Mani, ça va être le, la carrière qui va progresser assez doucement, il va passer de « je te sers les cafés » à « assistant » à « producteur euh, ». Si, euh, Jack, bah lui, voilà, il est déjà, et lui, ça va plutôt être la descente aux enfers, complètement très intéressant. Et on a Sid, qui lui, a, ça prend son temps, mais tout va bien. Pour, pour moi, Sid, c'est la représentation historique de cette période. Ouais, ce pour le voilà, coup ouais. on est vraiment sur euh, ben, une Amérique qui est paumée, qui mm. a envie en même temps d'inclure euh, bah, la communauté noire et qui en même temps est capable d'en de, euh, abuser à un point qui en devient excessif et qui donne lieu à des scènes qui sont assez renversantes de, de terreur. Ouais. Mais, euh, mais vraiment pour moi cite c'est le personnage qui est pour moi le personnage historique en fait. Okay. Si les autres sont des personnages de fiction... On sent que Cid a réellement été inspiré par des personnages qui ouais. ont réellement existé, qui ont traversé l'histoire afro-américaine du cinéma à Hollywood. Ouais, Clairement. Mmh. Mais euh, oui, Manny, c'est celui qui m'a le plus touché. Ouais. Ouais. Franchement, euh, plus là dans mon vécu où euh, bah, là, une carrière, ça ne se fait pas comme ça. Quoi. Ça peut se faire comme ça pour certaines personnes, ça, ça marche. Voilà. Il suffit de trouver le, le bon contact, de faire la bonne rencontre. Mais il y a des carrières qui prennent plus son temps à démarrer. Mmh. Et, euh, et c'est bien représentatif, je trouve. Euh. Et Manny est, est vraiment un personnage attachant pour moi parce que au début je ne savais pas qui était le personnage principal, tu vois. Ouais. j'arrivais pas à me retrouver vu que je savais pas du tout de quoi ça parlait, mais de, de qui on va parler pendant tout le film. Et ouais. euh, puis au final c'est voilà, un peu... Je dirais pas que c'est Manny qu'on voit le plus, mais... Euh... Oh si, tu peux le dire. Si, ouais, si, tu tu pour moi, si, si. Ouais. Oui, oui c'est Manny qui est vraiment le personnage. En fait, c'est le personnage dans lequel le spectateur va le plus s'investir, parce qu'on est pour mmh. moi dans ce véhicule que je trouve très intéressant quand on veut immerger le spectateur dans un univers où on a des, des personnages très charismatiques comme Nelly et Jack. Manny, c'est le véhicule émotionnel du spectateur mmh. parce que c'est le mec qui débarque de nulle part qui cherche une place, qui va réussir, comme tu dis, à grimper les échelons mmh. donc c'est le personnage dans lequel le spectateur va le mieux se retrouver parce que si ça n'est pas une coquille vide c'est le plus pur, entre guillemets, dans chacun ouais. de ces personnages mmh. parce que Nelly, elle est rongée par la drogue Jack, il est rongé par l'alcool et le sexe ouais. donc clairement, c'est le seul qui a un peu de dignité, entre guillemets ouais, ça, ouais. mais voilà, c'est celui dans lequel on va le plus se retrouver et après, ce qui est intéressant, c'est que, sans spoiler je n'ai pas envie de spoiler, je ne trouve pas ça très intéressant sur ce film, mais en gros la structure dramatique du film, tu vas rebondir dessus si, si ça te tente, mais je trouve qu'elle se fait écho. J'ai l'impression qu'il y a un moment au milieu du film où il y a une césure, où réellement le long métrage explose, mmh. et où là on va avoir deux parties qui vont constamment se faire écho. Si dans le premier acte on a une orgie quasiment au début qui est très joyeuse, très burlesque et très fantaisiste, on va avoir une seconde scène dans la fin du long métrage qui va y faire écho, et qui est vraiment l'opposé. Je ne dirais pas ce qui se passe, mais disons que euh, ça met mal à l'aise. Ouais. Ça met mal à l'aise d'être dans le trou du cul de Los Angeles. Hein. Ouais, c'est ça. Ça met très mal à l'aise. Ouais. Et donc on a ça, on a des scènes qui vont être mises en parallèle avec un plateau de tournage au tout début, et à la fin, un autre plateau de tournage qui va virer au cauchemar. Ouais. On a plein de petits trucs comme ça, et je trouve en fait que le film est vraiment scindé en deux, d'un point de vue dramatique, mm -hmm. et que c'est vraiment comme si tu avais bah, les deux faces d'un bouquin, et ouais. que quand tu dépliais, chaque partie se faisait écho plus okay. allais vers l'extérieur de la page, plus ça faisait écho à l'autre extérieur de page. Ouais. Et je trouve ça réellement bien foutu parce que oser ce genre de parti pris dramatique, c'est quelque chose qui peut vraiment faire un peu buter le spectateur. Mm. Genre il va se dire, oh, ah ben c'est la même chose en fait. Donc pourquoi je resterais pour regarder la même chose mais de, de façon beaucoup plus tragique quoi. Ouais. Bah c'est vrai euh, que. Moi, ce que, la première chose que j'ai remarqué en me disant, tiens, il va faire une fin qui va faire écho, à, euh, une, un début qui va faire écho à la fin, c'est euh, un plan euh, sur Manny, en fait. On commence le film avec euh, Manny qui fume euh, sa petite clope, il est tout minot, et, et puis on, on, on le voit à la fin. Pareil, un même plan où euh, je crois qu'il regarde son ancien studio, le euh, studio oui. où il travaillait. Oui, le kinoscope, ouais. Et euh, je me suis fait, tiens, euh, ça va sûrement terminer maintenant ce film, tu vois. Euh, Peut-être que ce plan, voilà, a pu faire écho, sûrement. Euh... Après, euh, ce que t'as dit, j'avoue que j'ai pas fait gaffe, franchement. Ouais, ah, mais c'est parce que moi je fais attention à ce genre de... Bah date, oui, y y c'était sûr. De... Bien. Heureusement d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais ouais, moi ça m'a marqué parce que je pense que... C'était déjà un peu présent dans La, La Lande en un sens. Parce ouais. que si le film était flamboyant dans son ouverture, il l'était aussi dans sa conclusion, même si derrière il y avait un écho qui faisait encore une fois un petit peu nihiliste, ouais. mais il y avait pareil cette opposition entre une fin hyper joyeuse et une autre, une, un début hyper joyeux et une fin un peu joyeuse. Là, il y a un peu ce même délire et mmh. cette même envie. Et, euh, et, et je trouve que même au-delà de ça, il y a vraiment un parallèle qu'on pourrait faire entre ce film et Once Upon a Time in Hollywood. Bon, peut-être que c'est le fait qu'il y ait Brad Pitt et Margot Robbie et je fais un écho forcément, mais il y a cette même envie de vouloir peindre un Hollywood d'une certaine manière, sans être complaisant, sans être forcément trop joyeux, en même temps un peu nostalgique, en même temps un petit peu ludique et lucide finalement dans sa manière de voir cette période-là, mmh. et, et j'ai bien aimé ça en fait. Ouais. Même si pour autant ça peut voilà, un peu révulser, parce qu'on en parlera plus dans la mise en scène, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment cynique par moment, mmh. cynique et très nihiliste. Mais j'ai trouvé ça assez fort en fait, assez culotté finalement comme parti pris. Ouais, ouais je suis assez d'accord. Mmh. Mmh, ouais, je pense que j'aurais plus de choses à dire sur le, la mise en scène. Parce que là, je risque de me perdre euh, dans le, le scénario. Si je commence à. J'ai des trucs en tête, je vais éviter de les dire maintenant, sinon euh, ça va durer trop longtemps. <rire> Et donc, la mise en scène. La mise en scène de Damien Chazelle, bah. Euh... <rire> Elle part dans tous les sens, elle est, elle est explosive, elle est folle, elle est énergique, euh, elle, est, elle est puissante. Euh, encore une fois, il démontre qu'il est un, un très grand metteur en scène, qui est capable avec beaucoup de lucidité de mettre en forme un récit avec euh, de l'énergie, de la folie, et en même temps un côté terre-à-terre -terre qui parfois est presque terrifiant, tellement il sait bien jouer avec ses personnages. Enfin, ouais, moi ça m'assied encore une fois. Ouais. J'aurais voulu voir le film sans savoir que c'était Damien Chazelle. Ah. pour voir, tu vois, si j'aurais pu euh, reconnaître. Ouais. Forcément, bah voilà, il y avait tellement de clins d'œil à ces films. Whiplash, oui, mais il y en a tout le temps. Euh, First Man, il y en a aussi. Oui. Parce qu'il parle, il parle de l'espace à un tout moment à donné. Fait. Tout à fait. Euh, La Land, bah, Il y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup, oui. Ouais. Mais euh, ce qui est bien, bah, c'est qu'il a trouvé sa patte, je trouve. Il il, c'est reconnaissable, son, tout son visuel. Ses plans, les couleurs... Et franchement, euh, je retrouve pas ça partout. Dans tous les films, tu vois. Tu vois, j'arrête pas forcément évoqué les couleurs. Je trouve que justement, il utilise une palette colorimétrique qui est vachement en opposition avec ses précédents films. Alors, ça retrouve un peu la palette colorimétrique de Weeplash, ah, oui, mais c'est très en opposition ouais. avec La La Land. Oui, oui, oui, oui ça oui. Encore une ouais. fois, je m'obstine, c'est La La Land en enfer, ce film, donc c'est être oui, qu'il y, y a une logique. parce que, que qu La La Land c'est très bleu, là c'est très orange quand même. Ouais, mais euh, non, non, ça pour ce qui est de, de Damien Chazelle, euh, c oh, je suis vraiment dégoûté tu vois, de ne pas l'avoir vu. Enfin, euh, de l'avoir vu. Euh, mais bon, c'est pas grave. J'aurais <rire> aimé avoir la surprise en fait, de découvrir. Ouais. Alors, est-ce que c'est vraiment Damien Chazelle qui a fait ce bah film Bah, ouais, je pense que je me serais posé la question pendant tout le film. Et, euh... Ah, je pense que j'aurais forcément reconnu. Ah oui, non, non, pour moi, as reconnu. Il y a trop, trop d'effets. Enfin, moi, pour moi, il y a un exemple, c'est l'ouverture du film lors, lorsqu'on est dans cette fête, ouais. où t'as la caméra qui part dans tous les bah, sens ouais. et qui finit carrément ouais. dans, dans la trompette, presque. Ouais, pour ça. moi, ce plan-là, c'est du ouais, Damien Chazel. Ouais, sur la batterie et tout, moi, ouais, c'est les mêmes. Mmh. Et je pense qu'il y aura même des, des gens sur YouTube qui vont s'amuser à faire des comparaisons, tu sais Complètement, et... ça serait ouais. pas étonnant. Le cinéma de Damien Chazelle et qui vont s'amuser à mettre plein de plans venant de tous ces films. <rire> Euh, et, et moi j'ai quand même envie de rebondir sur le point qui me semble être le plus évident euh, et qu'on a déjà un petit peu évoqué ce long métrage est quand même extrêmement glauque macabre, tragique, violent, noir, dur tout ce que tu veux mais à aucun moment il n'a la moindre once de lumière Oui. je trouve ça <rire> terrifiant moi ça me, ça, ça, ça me bloque presque tu vois sur le, le côté j'aurais envie de dire que potentiellement on est sur un chef d'oeuvre et je ouais. peux pas, je peux pas le dire à cause de cette partie-là, ce côté très glauque, très macabre, très violent. Enfin, ça, me, en même temps, ça me prend au trip, et en même temps, je me dis, est-ce qu'il veut faire un témoignage de notre époque, est-ce qu'il veut juste faire un bilan extrêmement triste et nihiliste de ce que le cinéma est en train de devenir mmh. J'arrive pas à savoir, et ça me fout presque un peu mal. Bah, je comprends. En tant que cinéphile, ça fait encore plus mal, tu vois. Je pense que. Quelqu'un qui s'intéresse pas forcément au cinéma ou à la musique, euh, aurait déjà tu l'as bien dit, aurait tendance à se perdre sûrement dans le film mmh. et à peut-être pas tenir jusqu'au bout. Je sais pas s'il aurait eu euh, l'idée de se dire euh, tiens, il est en train de défoncer le cinéma, euh, c'est je suis pas, pas d'accord avec ses propos, tu vois. Mais c'est vrai que c'est. Plus j'y repense, plus c'est vrai que c'est assez, assez triste. <rire> Ah moi il m'a foutu mal le film ouais. pour ça, honnêtement je, je, je suis vraiment vraiment ressorti en me disant « la Vache, mais t'as pas une once d'espoir mec mm. T'as pas un truc joyeux à nous sortir T'as pas une, un truc un peu ludique et, et, où genre on se dirait « Ah ouais en fait le cinéma c'est bien, non, y a rien » Mais tu vas me dire, c'est comme quand il fait son bilan dans Whiplash où à la fin il faut euh, littéralement que le personnage euh, bah, sorte l'écrou pour pouvoir avoir un peu de lumière ouais. mais Genre vraiment une fraction de lumière c'est comme dans La La Land où bah, certains sont obligés de, de laisser complètement à volo leur, euh, leur rêve de, de devenir des stars pour, pour juste un petit peu avoir de la lumière du spot pour pouvoir jouer du piano. Mmh. C'est ouais. Il n'y a peut-être que dans First Man où il n'avait pas ce côté aussi cynique, quoique il l'a un peu dans les réflexions autour de, de Neil Armstrong qui délaisse sa famille et qui, euh, et qui perd sa fille, qui n'arrive pas à faire le deuil, etc. Il l'a un peu mais c'est moins dur Là, pour le coup, là, ouais. Oh. Bah, ouais, j'aurais pu dire euh, peut-être que... bah On l'a déjà dit, mais qu'il aurait pu euh, faire un témoignage de son vécu. Mais je pense pas, parce qu'il l'a déjà fait dans Whiplash. Ou alors, il a peut-être voulu montrer la partie plus cinéma... Cine... ouais, ouais. cinématographique. Ouais, si, si. J'y pensé aussi, je me suis dit, est-ce qu'il a besoin de parler d'une un, partie un petit peu sous-jacente à Hollywood et de, et de montrer qu'à une époque le cinéma était fait d'une certaine manière et qu'aujourd'hui si on continue de le faire de cette même manière on va finalement tout détruire et, et se retrouver au même point de départ je sais pas. Ouais mais euh, cours, je sais pas. Je connais pas bien c'est le cinéma d'époque donc je pourrais pas tu vois te dire euh, je suis d'accord ou pas par contre je pense que ça dénonce bien un peu les manières euh, qui sont faites à Hollywood je repense tu vois euh, à des Tom Cruise qui euh, gueulent sur ses employés tu vois pendant un tournage, je repense. J'ai revu, j'ai vu hier Jim Carrey apparemment qui maltraitait son maquilleur pendant le Grinch, ouais. tu vois, ça peut être. Peut-être je sais pas, il a voulu dénoncer quelque chose. Euh... Et c'est peut-être pour ça aussi que le film n'a pas marché. Il s'est fait descendre, ça se trouve. Bah, <rire> peut-être parce qu'il y a un côté très ludique qui fait peur aux Américains. Hein. Ouais. C'est pas étonnant de voir que euh, des films comme ça se font descendre par la presse américaine, mais que quand ils débarquent en France, la presse sont limite en train de dire euh, c'est magnifique, bah. c'est impérial, c'est du grand cinéma, c'est fantastique. Enfin, ouais. C'est pas si déconnant, mais ouais. Mais il y a forcément des répliques qui font écho à ça. Je veux dire, à partir du moment où tu as un mec qui commence à te dire euh, euh, qu'est-ce que les gens ont envie de voir au cinéma, les gens en ont marre de voir des films d'époque, mmh. qu'on pourrait forcément mettre en écho aujourd'hui avec les films de super-héros, les gens en ont marre de voir ça, ils ont envie de voir un truc qui les fasse vibrer, qui les fasse bouger de leur fauteuil. C'est ça aussi qu'a voulu livrer Damien Chazelle. Il a voulu livrer un film qui fait vraiment en sorte que les spectateurs aient envie de bouger de leur fauteuil. Et qu'est-ce qu'il fait Sa caméra va dans tous les sens, le montage est hyper intense et hyper rythmé euh, c'est constamment en mouvement, ça s'arrête jamais, oui. la musique de Justin Hurwitz s'accompagne magnifiquement ça mais de manière très anachronique avec des thèmes musicaux qui parfois font penser au western. Oui. d'autres fois font vraiment penser à du jazz pur et dur, oui. d'autres fois à des thèmes de fanfare, des thèmes asiatiques, c'est oui. une BO qui part dans tous les sens, c'est un film qui part dans tous les sens en fait. Si on devait oui, le résumer de manière synthétique en termes de mise en scène, c'est un film qui qui explose constamment et qui semble vouloir tellement partager de cinéma, tellement partager de choses à la fois qu'il aime mais en même temps qu'il déteste dans le cinéma, qui finit par donner ce, cette espèce de, de, de monstre ambulant qui avance, qui nous dévore émotionnellement mm. et, et qui à aucun moment ne nous lâche. Quoi. Même en sortant de la salle, on se dit Putain, il n'y a rien, il n'y a pas une once d'espoir dans ce film. Ah, mais ça me terrifie. Hein. Mm. Ouais, C'est vrai que le, le, ça, ça bouge tout le temps. Quoi. Ah, Alors, ça ne s'arrête pas. Mais ça fait mal aux yeux parfois. Ouais. Surtout dans une salle de cinéma. C'est ce que tu disais, en sortant tu disais, je me sens épuisé ouais. et, euh, et on avait presque envie de bailler, quoi, tellement on avait été bouffé par le film. Ouais, c'est ça. Après, voilà, il dure longtemps, mais euh... pour nous, cinéphiles, voilà... Le, on voit pas le temps passer, comme tu l'as dit. Je l'ai un peu plus vu parce que j'ai moins l'habitude de, de voir des films de 3h au cinéma. Ah, en même temps, toi, tu vois des films de 2h20 max, Top game Ouais, voilà, c'est ça. <rire> vu que je les regarde tous les jours, forcément. <rire> Et Whiplash, oui, parfois, euh, 1h45. Oui, quoi. voilà, c'est ah plus bien. light. <rire> mais. Euh, j'ai trouvé voilà, qu'il durait assez longtemps, mais euh, je me suis pas ennuyé, quoi. Ouais. Vu que ça file tout le temps, euh, c'est. Oh là là. Ah ouais, ça. J'ai encore mal aux yeux, tu vois. Ouais, non, non, mais ça bouffe de l'énergie. Ah, ça laisse pas indifférent les Damien Chazelle, ça c'est clair. Ouais. Euh, je te propose qu'on passe au casting, qui est tout de même assez conséquent. Euh, je propose déjà qu'on qu parle tout de suite de Diego Calva, qui joue donc Manny, mm. qui est pour moi la révélation du long-métrage. Ouais, complètement. Pour moi, il bouffe la vedette à tout le monde, ouais. à Margot Robbie, à Brad Pitt, à tous les acteurs que vous voulez, même à Toby Maguire. Oh, oh j'avais oublié est terrifiant dans le film. Oh là là. Mais il bouffe la vedette à tout le monde, moi je trouve. Il est flamboyant, il est impérial. Ouais. Pour moi, il mérite largement d'avoir un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle parce qu'il est juste excellent. Ouais. C'est l'acteur qui ressort le plus Bon après il y a Brad Pitt et Margot Robbie Ouais mais bon ça c'est facile hein. Voilà <rire> Brad Pitt il a un peu tendance C'est rigolo de voir à quel point Brad Pitt depuis quelques années Il aime bien jouer les mecs un peu, un peu en décalage ouais, avec leur époque euh, Ouais, ouais tu, tu prends Bullet Train tu prends, euh, tu prends Once Upon a Time in Hollywood il, ouais. il aime jouer ces mecs qui sont un peu décalés par rapport à, à la période dans laquelle se passe le film ouais. Et qui en même temps sont très extra lucides par rapport à tout ce qui se passe c'est mmh. rigolo, mais encore une fois, j'ai vraiment envie de faire un parallèle entre le personnage qui joue là et le personnage qui joue dans Once Upon a Time in Hollywood. Mmh. Ce sont des mecs qui sont un peu mis de côté par rapport à leur époque, qui essayent quand même de garder un pied dedans, qui savent pertinemment que tout va changer, qu'il va y avoir un gros bouleversement, mmh. et qui pour autant se disent « bah vas-y, on verra bien ce qui se passe ouais. ». Et c'est assez impressionnant. Et Margot Robbie, moi Margot Robbie, elle a plus grand chose à prouver, c'est une très très grande actrice, ici ouais. elle est possédée par son personnage. Mmh. Euh... en démontre cette scène de danse dans l'orgie au début du film où c'est euh, voilà. impressionnant oh, j adoré. elle est possédée j adoré. elle est vraiment possédée ouais. dans les acteurs plus secondaires on a Jean Smart qui joue Elinor la... Ouais ragoteuse, on va l'appeler comme ça elle le joue bien, franchement je trouve qu'elle s'en sort très très bien et après il n'y a pas forcément plus d'acteurs secondaires que ça qui ressortent et à, bah si, il y a Giovanna Depo qui joue Sydney, ouais. qui est vraiment bon lui pour le coup, elle ouais. s'en sort vraiment bien et après il y a vraiment des acteurs qui viennent juste pour popper et faire un petit caméo on a Olivia Wilde, mmh. on a euh, euh, Catherine Waterstone, on a Toby Maguire euh, ils viennent et puis genre ils font coucou je suis là. C'est rigolo de voir à quel point il a réussi à greffer plein d'acteurs. Et on en a même Robert Patrick. Robert Patrick pour les fans de Cinéma bis. Voilà, c'est ouais. le Saint-Père. Mais vraiment, Robert Patrick qui joue le père donc, de Nelly est à, est à mourir de rire. Il, il a vieilli. Il a pris un sacré coup de vie Robert Patrick. Mais, mais il, a tout, il a toujours la bonne gueule. Il a toujours la bonne ah gueule qui qu ouais. il va. Et il va casser la gueule à ce serpent quand il se réveillera. Oh. Il va lui casser la gueule à ce oh serpent. Là, là. Non ouais. mais ouais, Mani... Euh... Ouais. Oh là là. Oui, bah oui adoré. Je, je le connaissais pas du tout. Bah pareil, c'était une vraie révélation. J'avais ouais. jamais vu cet acteur et vraiment il est, euh, il bouffe, il bouffe la pellicule. Ouais. Et tu vois, il, il joue simplement, il en fait pas des caisses, tu vois comme, enfin, mm. je vais pas dire des caisses, mais Margot Robbie, voilà, elle joue un personnage qui Ou même est complètement Meat. délirant. Ouais. Ou même Brad Pitt. Mais Brad Pitt. Brad Smith. Brad Smith. Brad On est bien dans l'esprit du film. Oh oui. <rire> mais euh, oui, Mani. Euh... Il joue simplement, et euh, ça marche tellement, il a, il, et puis il a la gueule qui va avec quoi. Mm, complètement. On le voit vraiment minot au début, et puis on le voit évoluer tout au long du film. Pff, franchement, euh, j'ai hâte de le voir, tu vois, dans d'autres films. Ouais, je pense ouais. qu'il va dépoter, hein, ouais. Finalement. Ah, je pense, ouais, ouais. Ouais. Ouais. Euh, On arrive à la fin de cette vidéo sur Babylone, qu'est-ce que tu en retiens, au bout du compte, mon cher Guigui De la folie. <rire> <rire> bah écoute, euh, je suis très content que tu me l'aies fait découvrir. Parce que vraiment, je, je partais de rien. Donc, très content. Euh, J'ai hâte de le revoir. J'ai hâte d'écouter la musique, d'acheter le vinyle. <rire> euh, ouais, franchement, euh, une bonne surprise. C'est le premier film que je vais voir au cinéma cette année. Oh Ouais, c'est ça. Ok. Et bah, je suis pas déçu. Et euh, j'espère que Damien Chazelle, il va nous faire des... Euh, toi, tu seras moins d'accord avec moi, mais des pépites comme ça, du coup... Euh... Ouais. Je vais pas dire que c'est chef-d'oeuvre, j'ai pas trouvé ça un chef dœuvre c'est net. Mais euh, comme je l'ai dit dans le temps de l'invité, pour moi, Damien Chazelle, il va vraiment aller loin, je pense. Il mm. va nous faire des... des chouettes trucs. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis plus mitigé, ouais. mais pour autant, euh, je trouve le film flamboyant. Réellement, il est, il est incandescent, il, il déploie ses ailes et il a envie d'aller trop près du soleil. Peut-être qu'il se brûle un peu les ailes en vouloir en faire trop. Euh, parce que moi, vraiment, le côté trop plombant du film me freine beaucoup. Ouais. C'est vraiment un film qui, qui, qui, qui creuse sa propre tombe et qui passe son temps à donner encore un coup de pelle supplémentaire pour rajouter une couche de, de terre en moins. Enfin, Vraiment, c'est un film qui est glauque, qui est macabre, qui est noir. C'est surprenant qu'il a un avertissement seulement parce que honnêtement, il y a des scènes où j'étais en train de me dire la vache. Ouais. Donc là, ça ne vous dérange pas qu'il y ait potentiellement plein de jeunes qui se disent Oh, c'est un film avec Brad Pitt, et si j'y allais Scène d'ouverture, orgie. Ouais. Débrouille-toi avec ça. Donc, soyez avertis, ça n'est clairement pas un film à mettre entre toutes les mains. Euh, non, vraiment, le casting est flamboyant, l'ambiance est impressionnante. Mais pour moi, c'est le film le plus triste et le plus sinistre de Damien Chazel à l'heure actuelle. Ouais. Et Dieu sait que pourtant, ces précédents films, ils sont rarement euh, des grands moments de joie, mm. même si c'est vrai que la, la lampe donne la banane, ouais. c'est bon de le dire, mais c'est rarement aussi macabre que ne l'est Babylone. Mm. Donc ayez ça en tête, les Babylone de Damien Chazelle, ça reste un très bon film ouais. à voir en ça. Bon, moi, c'est clairement moins, moins bon de Damien Chazelle à l'heure actuelle, ouais. mais moins bon parmi un paquet de bons films, mm. c'est juste que lui, c'est un très bon film parmi les chefs dœuvre Ouais. Si je devais le résumer comme ça. Ouais, ouais. Mais ouais, non non, ça reste quand même très impressionnant comme long métrage. Et ça reste une proposition très culottée. Et je pense que peu de cinéastes aujourd'hui ont le culot de proposer des trucs comme ça. Ah oui. Donc ouais. c'est bien qu'il y ait des mecs comme Damien Chazelle qui se disent « Allez, je balance ça, débrouillez-vous avec ». Certes, ça fait un flop, mais au moins il aura tenté. Il est un petit peu français en plus. Oui, là. <rire> il parle bien la franche. Il parle bien la franche. <rire> Merci mon cher Guillaume d'avoir participé à cette vidéo. Ben merci à toi. À je plaisir. sais qu'on se retrouvera bientôt. Oh oui. Parce que je crois qu'il y a un monsieur avec un masque blanc qui est sur le point de repointer son, son nez dans les salles de cinéma. Michael on... Myers euh, Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bien sûr. Ouais. Mais on verra bien ce que ça va donner. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Tu m'ouvres les veines et je t'ouvre les veines et puis, euh, on termine la journée comme ça Bah écoute, pas un Perrier avant. Ouais, je t'offre un Perrier et puis c'est parti. Merci.